Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce format d'information sur votre santé. Cette émission Top Santé, ce soir nous allons accueillir euh, l'ostéopathe Fanny gums Je n'écorche pas votre nom. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez particulier, c'est l'ostéopathie. Mm -hmm. En quoi consiste donc euh, l'ostéopathie alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors, l'ostéopathie, c'est une prise en charge globale du patient. Euh, on, ce sont des techniques qu'on qu qu fait uniquement avec nos mains. Et donc, on va aller chercher euh, les différentes pertes de mobilité des tissus du corps humain. Et ce sont souvent ces pertes de, de mobilité-là qui viennent entraîner des douleurs, des symptômes. Donc, on va aller chercher la cause du problème. J'ai une cervicalgie, lombalgie, Oui. je suis bien tombée. Alors, exactement, c'est les motifs les plus fréquents, les douleurs de dos, euh, par exemple des douleurs lombaires. Euh, une dizaine de patients peuvent venir pour un même motif, mais la cause va être totalement différente en fonction du patient. Donc, euh, vous allez avoir des douleurs lombaires à la suite d'un effort. Là, euh, on sait pourquoi, il y a eu un effort, un port de charge lourde, on peut... Avoir une douleur lombaire à la suite d'une entorse de cheville ou de genou qui a été mal soignée auparavant ou qui a entraîné des déséquilibres dans le corps et qui a ensuite entraîné des douleurs de dos sans qu'on ne sente forcément la douleur de cheville ou de genou à ce moment-là. Il peut y avoir également des douleurs de lombaire liées... Aux troubles du système digestif, la constipation par exemple. On a des tissus autour du côlon qui viennent aussi euh, s'insérer sur la colonne vertébrale et qui vont entraîner des tensions, des douleurs. Et une, un dernier motif aussi, le. Une plainte qui est assez fréquente. On, on dit souvent « j'en ai plein le dos », mais le motif émotionnel, le stress, la, la surcharge mentale peut aussi en être la cause d'une douleur de dos. Ça peut entraîner un limbago. Ce pas nécessairement uniquement lorsque l'on fait un effort. Alors, justement, le limbago, c'est ça Oui. Alors quels sont, comment nos patients euh, vous racontent euh, ces douleurs Le lumbago, quelles sont les douleurs que nous ressentons Si on est sur euh, euh, le type lumbago. C'est plus la, la lombalgie d'ordre général. Mm -hmm. euh, je n'ai pas trop compris la question. Donc, fait. Quand, quand, en fait, ce que je veux dire, le patient, on va parler de, de, du lumbago, c'est mm -hmm. ça quand est-ce qu'on qualifie que c'est une limbago Alors, on va... Un limbago ou une limbago Un limbago. Un limbago. Donc, ce sont en général, d'abord, le... c'est le système musculaire qui se met en action, qui se contracte, et qui, de par cette tension, vient entraîner des douleurs, mais ce sont dans ce cas-là des douleurs musculaires. Parfois, ces douleurs musculaires peuvent entraîner des douleurs articulaires, et donc une mobilité restreinte au niveau des vertèbres. Donc, dos Oui. Le mal mais de dos, Un stress par exemple. Mais le mal de dos. Oui, le mal de dos. Le mal de dos aussi, c'est on pourrait qualifier ça de l'imbago aussi, puisque si... Euh, me Alors dis... non, pas toujours, parce que le mal de dos, un limbago, ça va être une, euh, euh, lié au système musculaire, mais on peut avoir euh, mal au dos suite à... Un stress Suite à un stress qui crée des tensions, euh, le muscle du diaphragme par exemple, qui s'insère derrière dans le dos. Euh, on peut avoir mal au dos euh, à la suite, on peut avoir mal en bas du dos à la suite de douleurs cervicales aussi. Il euh, y a différentes causes en fait euh, qui peuvent entraîner une douleur et la plainte du mal de dos. Alors quels sont euh, les exemples euh, qu'on qu traite le plus souvent euh, avec l'ostéopathie Est-ce que vous pouvez me donner des exemples Alors le, le, le mal de dos c'est assez fréquent que ce soit au niveau des cervicales, des lombaires ou de l'ensemble du dos. On a également les douleurs articulaires de poignets, épaules, euh, chevilles, genoux, euh, les motifs moins connus, les troubles digestifs. Les troubles gynécologiques aussi, on peut avoir des pathologies gynécologiques qui viennent entraîner des douleurs, donc on peut accompagner aussi euh, ces femmes. Euh, on peut avoir des maux de tête, des troubles du sommeil. Euh, les migraines, c'est aussi un motif qui peut être traité en ostéopathie, tout dépend de la cause des migraines. Euh, voilà, Les motifs sont vraiment variés et euh, l'objectif de l'ostéopathe, c'est... Euh, en fonction du patient, de repérer quelles sont les causes des douleurs, comment elles se manifestent et euh, de traiter la problématique du problème. Donc quand on vient voir l'ostéopathe, oui. nous n'avons pas besoin ensuite d'avoir un traitement comme un anti-inflammatoire, quelque chose comme ça. En fait, vous pallier à tous Exactement. ces... Exactement. Alors parfois, euh, on peut pallier à euh, une prise anti-inflammatoire, euh, notamment chez la femme enceinte. La femme enceinte est très limitée au niveau thérapeutique médical. Donc l'ostéopathe a toute sa place dans cette prise en charge et c'est pas toujours très très connu. Une sciatique de grossesse, par exemple, hein, c'est une douleur qui part du, du lombaire. Là encore, mm -hmm. et qui descend dans la fesse, dans la cuisse, qui peut aller jusqu'au niveau du pied. Euh, et, cette, euh, et parfois, le fait d'aller voir un ostéopathe, de redonner de la mobilité sur le bassin, sur l'ensemble du corps, hein, puisque la grossesse fait aussi beaucoup de changements au niveau du corps, eh ben, ça, ça peut aider et permettre de finir sa grossesse plus sereinement. Euh, vous avez parlé des, des caras. Justement, parce qu'on entend souvent parler de cervicalgie, lombalgie. Oui. Alors, quels sont les cas les, qui sont rares, justement sur, euh, Quels sont les cas rares que vous avez déjà rencontrés Alors, le, les motifs les plus rares, quand on vient me voir, c'est pour de la prévention. Et, euh, et pourtant, ça devrait être euh, connu. Euh, C'est-à-dire venir voir l'ostéopathe sans avoir euh, aucune douleur. Par exemple, une fois par an, faire un bilan général. Et vérifier, en fait, euh, bah, le fonctionnement du corps. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, une, euh, une perte de mobilité à un endroit peut, euh, peut être là sans que ça crée une douleur. Et donc, elle peut entraîner est des déséquilibres. Mais ce n'est pas forcément visible. Ce n'est pas non. forcément visible. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est ça. ça. On ne sent pas forcément euh, certaines pertes de mobilité dans le corps. Et ces pertes de mobilité peuvent entraîner... Des douleurs, à, des fois un à long mois, terme. deux mois après, euh, sans savoir d'où ça vient. Donc la constipation Par exemple, oui. Encore la semaine dernière, mm -hmm. j'ai vu une dame qui a eu des lombalgies une semaine après avoir eu un épisode de constipation. Donc c'est aller chercher dans ce que nous dit le patient, euh, qu'est-ce qui pourrait être la cause du problème et si c'est la constipation, allez travailler sur tout le, le, système, le système pelvien, le système, tous les fascias. En fait, les fascias, ce sont des tissus conjonctifs qui font une continuité dans le corps entre les organes, les, les articulations, les os. Donc, on va travailler sur ce système-là. Oh, très bien, donc euh, je vois qu'aujourd'hui, mes chers téléspectateurs, nous savons qu'aujourd'hui, que nous pourrons euh, rendre visite euh, au docteur, euh, à l'ostéopathe Fanny Gams. Oui, euh, donc euh, comment vous travaillez avec les autres professionnels de santé, justement Alors, je travaille beaucoup avec les autres professionnels de santé, c'est important. Hein, parce parce que... que quelle est la différence, justement, j'ai envie de vous dire, quelle est la différence entre ostéopathe et masseur kinésithérapeute Alors, c'est la question qui revient très souvent. Donc, l'ostéopathe, comme je l'ai expliqué, il prend le patient dans sa globalité, euh, dans l'ensemble de son corps. Donc, il n'est pas rare, quand on a une douleur de genou, d'aller regarder le dos, euh, l'ensemble du corps. Parce que la cause peut venir d'ailleurs. Et euh, pour cette même douleur de genou, euh, on peut être amené, à la suite d'une entorse euh, également, euh, à aller faire des séances de rééducation avec un kinésithérapeute. Mmh qui lui va faire des techniques manuelles, mais qui va utiliser aussi euh, d'autres appareils, et qui va faire faire des exercices dans le but de rééduquer après une entorse, après une fracture, après... Donc, euh, notre travail va être tout à fait complémentaire. On peut euh, Des fois, j'ai des kinés qui m'envoient des patients, et je renvoie des patients à certains kinés pour euh, ben, pouvoir faire un travail ensemble. Et, voilà, et donc, est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance médicale pour se rendre Alors chez un ostéopathe non, nous pouvons euh, voir l'ostéopathe sans ordonnance médicale. Euh, quand il y a une pathologie chronique ou inflammatoire, c'est important qu'il y ait un suivi médical derrière, évidemment, et qu'on qu le sache et qu'on puisse échanger avec le médecin quand il y a besoin. Euh, là encore, on échange aussi avec les médecins dans certains cas. Euh, donc le patient peut venir consulter l'ostéopathe sans, sans voir le médecin avant. Mais parfois, l'ostéopathe est aussi amené à renvoyer vers le médecin parce qu'il juge euh, que c'est nécessaire d'avoir d'abord un avis médical pour, euh, admettons, une suspicion de fracture ou euh, une suspicion d'entorse qui doit d'abord être diagnostiquée et puis un travail qui doit être fait, euh, bah, là encore, en complémentarité avec le kiné, l'ostéopathe. Donc c'est un travail d'équipe en fait. donc parle de relations médecins-patients, donc euh, la prise en charge. Est-ce qu'on peut en parler, la prise en charge Est-ce qu'on est, qu est prise en charge euh, par la sécurité sociale sur les visites ostéopathiques Alors euh, non, l'ostéopathie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Par contre, il y a de plus en plus de mutuelles qui se sont mises à rembourser l'ostéopathie. Alors comment ça se fait parce que en, vrai, euh, en réalité. Euh, on est pris en charge euh, un certain pourcentage par la sécurité sociale puis après la prise en charge par la mutuelle donc maintenant oui. vous êtes en train de me dire oui. que les mutuelles prennent en charge euh, uniquement la, euh, prennent en charge les patients Alors, sans passer par la partie euh, sécurité sociale voilà. on oublie la partie sécurité sociale donc on ne prend pas la carte vitale par contre euh, le la consultation qui est réglée à la fin de la consultation, on va fournir une facture au patient qui va l'envoyer à sa mutuelle. Et il y a certaines mutuelles qui remboursent la, qui remboursent la totalité de la consultation, d'autres qui vont rembourser une partie, un pourcentage sur la consultation. Des fois, il peut y avoir de 3 jusqu'à 5 séances par an qui sont remboursées. Et parfois, des patients qui ne sont pas du tout au courant de cette possibilité-là nous avons une information qui est capitale euh, nous aurions bien aimé savoir les mutuelles qui remboursent euh, à 100% ce serait super intéressant mais aujourd'hui euh, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler justement de la mutuelle mais plutôt pour parler de problèmes d'ostéopathie hein, uh -huh. qui euh, qu on peut avoir des douleurs qui sont euh, très très importantes fortes, vous avez parlé de problèmes inflammatoires justement je voudrais qu'on puisse revenir là dessus sur le, oui. le petit problème inflammatoire, est-ce que quand on a ces... Euh, problème inflammatoire, est-ce qu'on a des signes avant-coureurs Est-ce qu'on le voit quand c'est inflammatoire ou que c'est juste localisé comme ça ou quand c'est inflammatoire Alors, tout dépend de quelle pathologie, mais euh, souvent, les pathologies inflammatoires, ça va être des douleurs qui se réveillent au repos, qui se réveillent pendant la nuit, par exemple. C'est ce qu'on appelle souvent, la... Le signe inflammation. Inflammation, ouais. voilà, mais des fois, il y a des douleurs qui sont mécaniques, d'autres qui sont inflammatoires et d'autres douleurs qui sont et mécanique et inflammatoire euh, et dans, dans les maladies inflammatoires il y a également des pathologies chroniques, chroniques oui. et on, on peut prendre en charge également les, les douleurs chroniques euh... et ça c'est toujours pas remboursé par la sécurité sociale non toujours pas toujours pas <rire> nous arrivons presque pratiquement au terme de notre de notre émission ça va mm -hmm. très vite hein. euh, vos coordonnées téléphoniques vous êtes situé où alors, je consulte à deux cabinets avec ma collaboratrice Clémentine Pighetti, Donc, à Trois-Rivières, au cabinet de Trois-Rivières dans la maison de Santé-les-Roches-Gravées. Et également à Capester, euh, dans un kiné, avec des kinésithérapeutes euh, à Capesterre. Voilà. Donc, j'ai deux endroits pour qu'on puisse, euh, avec ma collègue, avoir, euh, pouvoir se relayer aussi sur, euh, sur les différents jours. Et, euh, et puis, pouvoir subvenir aux besoins dans différentes communes. Et le domicile Alors, le domicile, nous en faisons également. Mm -hmm. C'est une très bonne question parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne conduisent pas. Il y a également des patients qui sont tellement douloureux qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, oui, nous faisons des visites à domicile dans notre secteur qui est assez large quand même. Mais euh, voilà, les ostéopathes, la plupart des ostéopathes proposent aussi euh, des visites à domicile. Tout dépend euh, de la possibilité du patient à se déplacer ou non. Vous nous rappelez votre adresse Oui, alors euh, à Trois-Rivières, c'est la maison de santé de Trois-Rivières, euh, dans la rue Gerville-Réache. Et à Cap-Ester, c'est euh, 4 rue Jean-Jaurès. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette édition sur l'ostéopathie. Nous avions avec nous Fanny Gums. On se revoit dans une prochaine édition. Merci, à bientôt. Merci.